Salut tout le monde, c'est Shirelle, donc je reviens vers vous, assez déçu, je ne vous le cache pas. Attention, ça va peut-être spoil cette vidéo certaines personnes, mais euh, vous m'aviez dit, est-ce que tu pourras nous donner euh, ton retour euh, par rapport euh, au jeu, suite à la mage du 23. Euh, hier, j'étais en live sur Twitch. Je vais vous mettre le moment du live où franchement, heureusement que j'étais assise. Mais en gros, voilà ce qui se passe. C'est-à-dire euh, qu'avec la mage, contrairement à quand vous étiez en bêta, rappelez-vous, alors, je vous le redis, si vous n'aviez pas avancé dans la bêta au niveau d'UniGhost, que vous n'aviez pas fini l'histoire d'UniGhost, Pareil au niveau de la version 1.0.0.6. Si vous n'avez pas fini les quêtes d'Unighost, attention, ça va être une vidéo spoil pour vous. Donc, rappelez-vous à la bêta, euh, Unighost, dès le départ, euh, était ami avec notre oncle et nous annonçait que notre oncle était mort, mangé par des loups, que le corps avait été brûlé, etc. etc. Et on apprenait à la fin, moi dans ma partie sans avoir rush, rien du tout dans la bêta, j'étais à la dixième année, mon fils était ado et c'est à ce moment là que j'ai pu faire quitter Unigost du village, que je l'ai fait quitter la vallée et qu'un autre castellan a pris la place. J'ai mis 10 ans, or comme vous allez le voir dans le live d'hier, j'ai une année de jeu, j'ai attendu l'hiver, le printemps paiement des taxes et je me suis dirigé vers Unighost pour payer mes taxes. Et là, grande surprise, on fait quitter Unighost au bout d'un an de jeu. Hallucinant, quand on voit les pavés et les pavés et les pavés qu'on a à lire dans le jeu et qu'en un an, contrairement à la bêta, où on mettait entre 5 et 10 ans, selon comment on jouait, à faire quitter le village à Unighost, là, franchement, pour moi, c'est abusé. Vous me direz vous en retour ce que vous en pensez. Ça entraîne quoi Vous allez le voir quand je vais vous montrer l'extrait du live. Alors, il y aura un petit écho, puisque j'ai capté mon écran au moment, et j'ai enregistré le live directement, donc il y aura un petit écho. Baissez un petit peu votre son si c'est gênant. Mais vous allez le voir en direct quoi s'entraîne que les quêtes histoire donc sont terminées au bout de la première année. Sachant que dans ma nouvelle partie que je fais perso sur Twitch, euh, je n'ai construit pour l'instant que ma maison. J'ai construit un champ, j'ai construit un verger et j'ai construit euh, la taverne. Et une autre maison pour faire venir un PNJ. C'est à dire que je n'ai aucun PNJ pour moi pour l'instant. Puisque je n'ai pas encore le puits. Et j'ai déjà fini la partie histoire. Ces que je me retrouve donc avec les quêtes d'Halloween. D'accord Les quêtes d'Halloween qu'on avait déjà, c'est les mêmes, ça n'a pas changé. Sauf qu'ils ont changé les dialogues qui nous mettent énormément de pavés à lire pour aboutir à la même chose. Euh, donc, il me reste les quêtes d'Halloween à faire. Et ça, ça n'a pas changé. Ça allait parler à à bords, etc. Comme dans la bêta. Et c'est tout C'est-à-dire qu'une fois que j'aurai fini les quêtes d'Halloween, ben, tout simplement, il faudra que je ne joue qu'avec les quêtes répétitives, dites les quêtes secondaires. Alors là, je peux vous dire que j'étais plus que dans le gouffre. Vous allez voir que dans le chat, il y avait du monde. Il y avait du monde. Tout le monde a été dégoûté. Certains ont désinstallé le jeu. Euh, je n'ai pas honte de dire et vous allez m'entendre le dire que j'ai dit que c'était du foutage de gueule dans le sens où on nous demande de recommencer une partie parce que soi-disant il y a une nouvelle histoire etc l'histoire dure un an contrairement à la bêta où elle durait 5 à 10 ans donc à vous de voir si vraiment ça vaut le coup que vous recommenciez une partie ou pas sur Medieval Dynasty vu Comment ça a été fait Moi, perso, je suis mais euh, voilà, je suis dégoûtée. Euh, je trouve que ça met le jeu en l'air. Ce plaisir qu'on avait de faire les quêtes. Ce plaisir qu'on avait de construire notre village. Et puis aller faire les quêtes d'UniGhost. Et puis euh, débloquer les bâtiments. Et puis construire les bâtiments. Et aller reparler à Unighost. Ça prenait du temps. là, En un an, avec une mais deux maisons. La barne. La, la, la, la, la, la ferme, si vous préférez. La ferme, un jardin et un verger, je me retrouve avec l'histoire principale terminée. J'attends vos retours en commentaire, je vous mets en suivant ce qui s'est passé et vous allez le voir par vous-même, euh, ce qui vous attend en fait. Donc après, bah, il faudra jouer avec les quêtes secondaires, les bandits et c'est tout quoi. Et créer son village. Tout simplement, le nouveau castellan n'a pas d'histoire. C'est exactement comme dans la bêta, quand vous faites quitter Unigos, le nouveau castellan qui arrive est le même que celui qui était dans la bêta, et il n'a absolument aucune quête, il est là juste pour encaisser vos taxes au printemps. Voilà. Donc écoutez, je suis assez euh, euh, <rire> dégoûtée, il ouais, n'y a pas d'autre mot. Euh, tout ça pour aboutir à ça. Donc vous me direz vous dans les coms, euh, est-ce que ça vaut vraiment le coup de recommencer une partie de zéro, moi pour moi je vous dis non je vous dis non, j'ai gardé mes sauvegardes heureusement, dans le chat euh, hier, euh, beaucoup étaient dégoûtés parce qu'ils n'avaient pas gardé leur, leur sauvegarde sinon ils auraient repris leur ancienne sauvegarde euh, et auraient continué leur jeu quoi, voilà, donc euh, j'attends vos retours en commentaire je vous mets ça en suivant attention, spoil si vous n'en êtes pas là donc euh, à vous de voir si vous voulez regarder la vidéo ou pas voilà, tout ça pour ça c'est vraiment décevant, euh, c'est un jeu que, que, que j'adore, il n'y a pas de problème de ce côté-là, l'univers, la musique, c'est un jeu de détente, c'est un jeu assez sympa, euh, mais là, je pense que ce mage a complètement niqué le jeu, euh, détruit le jeu euh, par rapport à la bêta, mon avis personnel, comme l'avis de beaucoup qui étaient sur le live, et je pense que d'autres youtubeurs ou streamers vont dire la même chose, ou alors c'est hypocrite, et euh, je trouve le, que le jeu était bien meilleur en bêta qu'il ne l'est actuellement. Voilà. Donc j'attends vos retours en commentaire. Pour le Let's Play, je ne sais pas encore si j'en ferai un ou pas. Dans le sens où il ben, y a ce problème-là. Donc dites-me-le en commentaire. J'attends vos retours. Est-ce qu'on fait un nouveau Let's Play est-ce qu'on reprend l'ancien let's play Je ne sais pas trop là sur quel pied danser. Je suis encore dépité, je ne vous dis pas de, de, de, de ça. Je ne m'attendais pas du tout à finir l'histoire principale en un an et à devoir jouer avec les quêtes répétitives. Je ne je comprends pas. Je comprends pas. Alors, euh, pour, ceux, euh, pour ceux que ça va déranger... Euh, dire que je fais du one one si vous voulez, il n'y a, a pas de problème de ce côté là, c'est pas une question de one one j'appelle ça un petit peu moi, euh, avec les expressions de chez moi, on dit que c'est du foutage de gueule, obligé de recommencer un jeu pour en fait s'apercevoir que le, la bêta, l'histoire du jeu dans la bêta était meilleure que dans cette version là, et qu'on a été obligé de recommencer pour en aboutir là, je dirais chapeau bas et nos comment. Donc je vous laisse avec... Euh, ben je vais vous montrer ce qui s'est passé pendant le live. Et vous allez voir qu'au euh, bout d'un an, effectivement, euh, l'histoire principale est terminée. J'attends vos retours. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si vous voulez qu'on refasse un let's play maintenant que vous savez ça et maintenant que je sais ça. Ou est-ce qu'on continue l'ancien let's play ou est-ce qu'on ne fait rien du tout euh, là moi personnellement je suis incapable de vous dire ce que je compte faire je vais y réfléchir je vais en parler avec les, les membres du groupe je vais en parler avec vous ceux qui me suivent euh, donc n'hésitez pas dans les commentaires de la vidéo je vous répondrai bien sûr et puis ben, en fonction de tout ça j'aviserai vous êtes nombreux à me, à me demander de recommencer un let's play maintenant est-ce que ça vaut le coup de recommencer un let's play avec ce que vous allez voir là et ce que je vous ai dit là c'est vous qui décidez, vous, regardez, vous me mettez tout ça en commentaire, je vous répondrai. Pour le moment, j'attends vos retours et puis je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Tu vas bien Donc... Mais je ne vous laisserai pas mourir en martyr autoproclamé. Vous devez vivre cette, avec cette culpabilité et tenir force son affaire. Vous êtes banni de la vallée. You are exiled from this land, Unighost. Leaving this peaceful place as a murderer and a liar shows your true colors. You tried to poison my mind, just like you did with Jordan's. But that's not going to work this time. Je ne vais même pas payer mes taxes. J'ai vu à travers ton déceit. Tu n'en pas de forgiveness. C'est juste la pitié. Tes mains ne seront jamais prêtes. Donc... J'ai fait quitter la vallée. Alors, qui c'est le Nouveau Castellan C'est lui. So we donc, attends, je vais payer mes taxes. Bonjour, êtes-vous venu ici pour payer vos taxes Oui, tenez, cela devrait tout couvrir. Splendide, fin du dialogue. Ok. Donc, si je récapais pète, si on regarde euh, le personnage. J'ai une année qui est passée. Une année qui est passée, puisqu'on commence le jeu, j'ai 18 ans. Je viens d'arriver au printemps. J'en ai 19. Et l'histoire du Nigos est déjà terminée. C'est une blague. Sérieux, c'est une blague. Alors attends, je regarde un truc dans le journal. Les quêtes hist hist histoires sont finies <rire> Au bout d'un an, t'as fini l'histoire Non, mais mort de rire. En fait, ils ont bien raccourci l'histoire. Non seulement ils ont raccourci l'histoire, mais en plus tu passes ton temps à lire des pavés, des pavés, des pavés. En te disant, bon voilà, alors que tu lisais beaucoup moins avant et tu m'étais, je te dis, moi, mon fils, il, avait, il était ado quand j'ai fait quitter Unigoste du village. Là, j'ai passé juste pile poil une année. Et les quêtes, la quête histoire est finie. Je vais avoir juste les quêtes d'Halloween à faire et les quêtes secondaires. Mais c'est une blague. C'est une blague. Oui, moi aussi, à peu près. Non mais. Tu, tu, tu vois ce que je veux dire C'est une blague là Demandez aux gens de recommencer une partie de zéro. Parce que sinon, ils bénéficient pas, soi-disant, de la nouveauté, de l'histoire, etc. Mais qu'est-ce que en as à foutre Puisque de toute façon, ta partie que tu faisais en bêta, et que tu peux continuer à jouer, et où t'as les bandits, d'accord La seule truc que tu n'as pas, c'est l'histoire. Les nouveaux dialogues, les nouvelles quêtes. Mais ça vaut pas le coup. Puisque là... Puisque là, en une année, en recommençant une partie de zéro, tu finis en une année ce que tu as mis facile dix ans, dix années à faire. Euh... Ouais. No comment. No comment. C'est du foutage de.. Gueule. Il n'y a pas d'autre mot. C'est du foutage de gueule. It's nice to meet you. Oh là, que c'est abusé. Mais attends que les youtubeurs qui ont recommencé leur, euh, leur game à zéro, pensant trouver euh, une super histoire si importante d'après ce qu'ils disaient, s'en aperçoivent. Mais leur jeu, il est mort. Il est mort. Non, tu peux, tu, tu, tu peux reprendre ta save, quoi. Qui c'est qui a une quête, ici Parce qu'après, là, maintenant, ça va être que des quêtes secondaires et la quête, les quêtes d'Halloween qu'on a déjà vues dans l'autre partie avec des pavés à lire, hein, mais c'est la même chose. Avez-vous des graines sur vous Non, j'en ai pas. Faut que je les plante. Non, mais ça... Franchement, là, mais c'est une blague. C'est une blague. Enfin, je sais pas, t'es d'accord avec moi ou pas C'est une blague. Dis-moi que j'ai rêvé, que c'est pas ça. Dis-moi que j'ai rêvé, que, que, que je me suis trompée, que c'est pas ça. C'est abusé, ouais, t'as raison, c'est abusé. T'es bien d'accord avec moi, ouais. Bon, moi, je comprends la même chose que toi pour le coup. Bah, écoute, là, y'a pas à comprendre, tu, tu y as assisté. Donc, euh, Unigos, tu le chasses, j'en suis à une année. Voilà. Une année, alors que tu le virais en hein, euh, 5-10 ans, euh, selon si tu rushais ou pas. Euh, voilà. bah, C'est cool. C'est cool. Tout ça pour ça. Pff Chapeau. Sans rusher. Parce que là, pour l'instant, moi, j'ai fait qu'une maison et que le stockage. dieu oh, c'est une blague c'est une blague à ah bah, ceux qui regarderont le live indifféré voilà ce qui vous attend en fait voilà là on a vu que as ne... ouais, bah ouais bah voilà bah, au niveau du nigos tu lui parles et puis voilà oui oui je, je l'ai qu'il nomme comme délivrance euh, euh, Johan mais c'est autre chose qui n'ont encore cette délivrance. C'est autre chose. C'est encore autre chose. Mais bon, là, euh, c'est du foutage de gueule puissance 25. Là. Et encore, je suis gentil avec la puissance. Hein. Comment envi avoir envie euh, de tuer des développeurs mode d'emploi blague c'est une blague, une blague. Ah oui. et encore toi le pire steph c'est que c'est que tu as tu as paumé tes enfin t'as viré tes saves ça toi le souci heureusement que moi j'ai pas viré les miennes oh là là là là que j'aurais été furax